Salut, c'est Martouf Alors, bienvenue à La Plage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'entends de plus en plus parler, mais qui a souvent des imprécisions ou des peurs. Les monnaies numériques de banque centrale. Donc on va aborder ce sujet, c'est un petit peu la suite de mon histoire de la monnaie et des systèmes économiques. J'avais déjà fait toute une série de vidéos il y a 4 ans. À la suite, j'avais refait le monde, une bonne partie. Et à cette époque, en fait, ben, j'avais pas encore parlé des monnaies numériques de banque centrale, tout simplement parce que c'était pas encore vraiment public et ils n'avaient pas encore vraiment communiqué là-dessus. Donc l'histoire est en marche et nous avançons avec. Donc maintenant, je vais apporter plein de précisions parce que j'entends beaucoup de gens qui ont des peurs. On va nous supprimer le cash, c'est pour nous contrôler, c'est pour nous faire un revenu de passe conditionné, c'est pour plein de choses. Et on va voir vraiment ben, qu'en est-il au-delà des fantasmes, qu'en est-il au-delà de ça, est-ce que c'est plausible, puisque ce c'est pas plausible. On va étudier un petit peu tout ça. Mais tout d'abord, je pense qu'il est bien de revenir un peu, et encore, sur l'histoire, sur comment ça marche. Déjà, comment ça marche une banque centrale, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle fait, histoire de bien comprendre la différence. Parce que j'ai l'impression que souvent, en fait, le souci des gens qui vont critiquer plein de choses, c'est qu'ils ont déjà pas compris comment fonctionne le système, donc comment... Est-ce qu'il va changer Qu'est-ce que ça va changer C'est encore plus difficile à dire quand on ne sait déjà pas comment il fonctionne maintenant. Donc voilà, c'est parti pour une petite vidéo sur les monnaies numériques de banque centrale. En bon français, MNBC. Et en français, on, ut on utilise aussi les CBDC, les Central Bank Digital Currency. Alors, comment fonctionne une banque centrale Eh bien... Euh on va prendre le cadre légal suisse, parce que c'est assez bien fait, et surtout, bah, c'est là que j'habite. Donc, dans le cadre légal suisse, on a une loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement qui définit très très bien ce qu'est la monnaie et toutes les couches qu'on a empilées. Parce que quand on dit la monnaie, bien, en fait, il y a plein de moyens de paiement différents, plein de sortes de monnaies différentes, et on a un peu tendance à tout confondre. Donc, la LUMP. La loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, elle nous dit que, point 1, article 1, c'est une loi, le franc suisse est une unité de mesure, une unité de compte. C'est une unité de mesure, mais qui mesure quoi Le mètre, on connaît, mesure hein, des longueurs. Mais, qu'est-ce que ça mesure que le franc suisse et bien, le franc suisse, ça mesure des moyens de paiement. Et c'est quoi un moyen de paiement hein Un moyen de paiement, c'est quelque chose avec lequel tu peux payer. Voilà. Hein Mais il y en a qui ont différentes qualités. Et il y a des moyens de paiement qui sont « ayant cours légal ». Qu'est-ce que ça veut dire que ça ?« Ayant cours légal », ça veut dire que tu es obligé de l'accepter si quelqu'un veut éteindre sa dette avec ça. Donc, si quelqu'un t'achète un truc et qu'il a envie de payer puis qui te donne un de ces moyens de paiement ayant cours légal, tu es obligé selon la loi d'accepter le paiement qu'on te fait avec ce moyen de paiement. Les autres moyens de paiement, c'est une convention. Hein. Tu peux payer en bocaux de confiture, entre nous, tout va bien, mais si tu n'es pas d'accord avec les bocaux de confiture, tu dis que tu n'es pas d'accord, et ce n'est pas un moyen de paiement ayant cours légal. Alors, qu'est-ce qu est ayant cours légal en Suisse Eh bien, c'est tout simple. On nous dit que ce sont d'abord les pièces de monnaie. Les jolies petites pièces là, elle brille, elle brille, elle brille. Donc les pièces de monnaie, ça c'est une pièce de 2 francs suisse Ici on observe bien Dame Helvetia qui symbolise l'état suisse. Donc voilà, ça c'est un moyen de paiement et en cours légal, ce sont les pièces de la Confédération émises sans dette par la Confédération. Ensuite nous avons point 2 sur 3, hein, point 2. Les billets de banque, les billets de banque qui sont faits par la Banque Nationale Suisse, c'est un billet de 50 francs, qui sont signés ici par Thomas Jordan et Jean Stouler. C'est une reconnaissance de dette, et eux ils disent, oui je te garantis que je te donne 50 francs suisses. Donc c'est une reconnaissance de dette de 50 francs suisses, sous-entendu que c'est peut-être que c'est des vraies pièces qu'ils te donnent. Là, c'est une banque centrale. Donc, c'est une reconnaissance de dette d'une banque centrale. Et on a tous confiance dans les banques centrales. Donc, c'est génial. On peut payer avec des reconnaissances de dette. Il faut savoir que c'est vraiment la manière principale de payer. C'est qu'on se donne des reconnaissances de dette. Donc, on ne paye jamais, en fait. On te donne la reconnaissance de dette de quelqu'un d'autre qui va dire qu'il paye. Ok, voilà. Il euh, y a d'autres pays. Hein. Voilà. C'est sympathique aussi. toute billets, un peu partout. Chacun a sa banque centrale. Hein. Et ensuite... Troisième et dernier point, le troisième point de la LUMP, la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, alors on nous dit que c'est les avoirs à vue de la Banque Nationale Suisse, donc du coup des comptes qui sont à la Banque Nationale, donc les institutions qui ont des comptes, parce que c'est pas ouvert à tout le monde, c'est juste pour le système interbancaire, chaque banque a un compte dans monnaie scripturale de banque centrale. Donc au bout d'un moment ils en avaient marre d'échanger des billets dans des mallettes, parce que ça fait quand même avec quelques milliards. Un milliard, je crois, c'est quand on prend un billet de 1000 francs, on les empile comme ça, ça fait une hauteur de 70 mètres de haut. C'est un milliard en billet de 1000. Donc voilà, à force d'échanger des milliards, on a marre d'échanger des mallettes dans des fourgons blindés. On s'est dit, bon on fait des écritures entre nous, puis tu me dois tant, je te dois tant, et on compense, et ça marche. Voilà. Alors ensuite, c'est ces trois moyens billets, pièces et les, la monnaie scripturale de banque centrale qui sont considérées comme des moyens ayant cours légal. Donc si tu payes avec ça, l'autre est obligé d'accepter. Le reste, c'est comme les bocaux de confiture, tu fais ce que tu veux, c'est des conventions sociales. Et ça concerne une énorme majorité de la monnaie. Plus de 90% de la monnaie que nous échangeons entre nous, c'est de la monnaie de banque commerciale. Ce sont des reconnaissances de dettes de banque commerciale. donc des choses qui ne sont pas plus valables que des bons cumulus, des pots de confiture comme je dit, ou n'importe quel autre moyen. On n'est pas obligé d'accepter la promesse d'une banque commerciale comme étant quelque chose de bien. Mais bon, il y a des grandes banques, je pense que tu as déjà entendu parler d'UBS, Crédit Suisse, Raiffeisen, ce genre de petites banques quoi, qui sont un peu partout, en qui on a tous totalement confiance, et du coup quand tu reçois une reconnaissance de dette d'une de ces banques comme paiement de ton salaire, tu dis « oui c'est bien, et avec ça je peux encore faire un virement, payer autre chose ailleurs, ça marche ». Donc voilà, ça c'est comme ça que les systèmes monétaires fonctionnent. 90% en fait de cette monnaie, c'est des crédits que des banques ont octroyés. Par exemple, pour construire une maison, ben j'ai besoin d'un million. La banque me dit, ok, tu as besoin d'un million, alors je te mets un million sur ton compte, tu as des chiffres et avec ces chiffres, tu pourras faire travailler des gens pour construire ta maison. Donc on mise sur le travail futur. Alors que avec mes petites pièces, on mise sur le travail passé. J'ai déjà produit un travail en allant extraire tout ça, le métal, les pièces d'or. Et du coup, ça garantit la valeur de ce truc. Et en plus, surtout, c'est ces parce que dessus, il y a Damel Vessia. Damel Vessia, là, elle nous dit que c'est l'État suisse qui garantit la valeur, qui pourra toujours lever un impôt. C'est pour ça qu'on a confiance. Et en levant un impôt, ben, pour ne pas faire faillite. Le pays ne disparaît pas comme ça. Donc ces pièces de monnaie, elles ont de la valeur parce que c'est garanti comme ça. On nous impose avec l'impôt l'utilisation de pièces de monnaie, l'utilisation de, de monnaie en général par l'impôt qui accepte un certain type de moyens de paiement. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait l'impôt impose l'utilisation de la monnaie et du coup on obtient un pouvoir de seigneuriage. Donc voilà, l'état suisse obtient un pouvoir de seigneuriage ce qui fait que c'est le pouvoir d'achat que je gagne à, sans payer. Donc ce, ce, ça, ça représente 3 milliards en francs suisses, de l'équivalent de tout ceci, de toutes les pièces de monnaie en francs suisses qui ont été émises depuis le début. 3 milliards, c'est pas très grand, hein, 3 milliards. 3 milliards, tout petit. Alors on dira, bah, peut-être que les billets, ça représente un peu plus, hein, quand même. Parce que les billets de 1000, ce qui représente une énorme quantité de la masse monétaire, hein, on ne les voit pas beaucoup d'ailleurs. Les billets de 100 francs sont le plus courant, les billets. Mais dans le terme de valeur, ils ne représentent qu'un quart de la valeur. Et ça représente 90 milliards. 90 milliards en tout de valeur et la monnaie de banque centrale peut être multipliée par le crédit bancaire donc chaque banque commerciale peut émettre ses propres reconnaissances de dette comme ça et elle peut en émettre mais elle doit avoir des réserves c'est les réserves fractionnaires elle doit avoir des réserves à la banque centrale c'est pour ça qu'il y a des monnaies scripturales en banque centrale voilà c'est un compte à la banque centrale que chaque banque commerciale a et c'est ces comptes, en fait, euh, on le doit mettre au moins 2% et demi de ce qu'elle fait comme crédit. Donc, euh, je parlais tout à l'heure, euh, voilà, j'ai 1 million, Bah voilà, bah, on va mettre 2% et demi de ce million, bah, je dois le mettre à la banque centrale. Ce qui fait que ça fait des montants assez gigantesques, c'est 600 milliards, je crois, qui sont là maintenant, Donc, il euh, faut penser qu'il y a 40 fois plus que 600 milliards qui sont créés en monnaie, de, de, de monnaie euh, scripturale de banques commerciales. Donc voilà, on peut remultiplier dans l'ordre de grandeur là, 3 milliards en pièces de monnaie, 90 milliards en billets plus de la monnaie scripturale le bilan de la Banque nationale suisse est à 1000 milliards, 1000 milliards de francs suisses. Donc j'avais dit que ça fait 70 mètres de haut une pile de billets de 1000, 1000 fois plus, ça fait 70 km. 70 km, ça fait entre Genève et Lausanne, hein, à peu près 70 km ligne des billets de 1000, là, là, là, là, là. c'est le nombre de billets de 1000 qui ont été créés, le nombre de monnaies banque centrale qui existent en Suisse créé par la BNS. Donc on verra comment elle les crée. Et comme ça, on pourra rajouter la couche monnaie numérique de banque centrale. Parce que finalement, c'est déjà numérique la monnaie de banque centrale. Il y a des chiffres sur des comptes, hein, c'est déjà informatisé. Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi une monnaie numérique de banque centrale Ça, ça va encore au-delà. Petite subtilité, on est proche du jeton, des crypto-monnaies, ce genre de choses. Mais on appelle ça numérique. Alors que, de toute façon, c'est numérique, c'est des chiffres, hein. les pièces de monnaie, c'est éminemment déjà rien que des chiffres, la comptabilité, tout et tout. Donc on a cet ordre de grandeur de 1000 milliards et on peut faire 40 fois plus du coup en monnaie de banque commerciale. Jusque là, ce serait possible. Il y a peut-être un petit peu moins, mais... En fait, c'est ce que ça permettrait. Donc là, on voit l'immensité de ce qui a été créé. Et petite comparaison, le bilan de la BNS n'arrête pas d'augmenter. Donc son bilan, c'est justement ben, la quantité de monnaie qui a été créée. C'est de la comptabilité, on a deux comptes. Donc j'achète des titres d'un côté et je promets de les payer avec une de mes reconnaissances de dette. Un bout de papier qui dit que je te promets de l'acheter. Et ça, c'est la nouvelle monnaie qui est créée. Et du coup, elle part en circulation vu que je paye avec. Mais au bilan, ben, je mets que j'ai une dette de, ben là je rajoute 50 francs de dette et c'est comme ça qu'en fait une banque centrale crée de la monnaie elle achète des titres qu'elle rend liquide parce que elle achète en donnant des reconnaissances de dette qui sont plus liquides que le titre si j'ai de l'immobilier par exemple l'immobilier ben c'est quelque chose qui va pas beaucoup bouger c'est difficile à payer l'immobilier ça se divise pas beaucoup je te paye avec un demi appartement non alors voilà on peut vendre à la banque nationale un titre qui représente peut-être de l'immobilier, et en échange, celui qui a vendu reçoit la monnaie équivalente. C'est comme ça qu'en fait, les banques centrales sont obligées d'acheter des titres. Et ça peut être n'importe quelle qualité de titre, hein. ça peut être complètement pourri. Ça peut être par exemple l'ardoise du poireau, qui a jamais payé au bistrot, et qui dit « mets ça sur mon ardoise », tout le monde sait qu'il ne va jamais payer, mais ça a de la valeur, c'est quand même une reconnaissance de dette, ça mis « oui, il nous doit 500 balles au bistrot ». Eh ben, la banque centrale pourrait racheter 500 balles et nous donner un billet de, 10 billets de 50 francs, comme ça. Voilà, ça, ça représenterait ça. Et elle rajoute à son bilan, voilà, c'est de la comptabilité, son bilan, c'est toujours les avoirs de chaque côté. Et voilà, ben, hop, hop, hop, le bilan grandit, grandit, grandit. Et si on veut savoir la création monétaire, on regarde quel est le bilan. Si on veut regarder le bilan d'une banque commerciale, c'est pareil, c'est les crédits qu'elle a octroyés. On regarde son bilan. Voilà, alors ça c'est gigantesque. Il faut se rendre compte que, justement, les bilans de banques centrales ont énormément augmenté. Est-ce que tu arrives à imaginer que la moitié des dollars qui existent dans le monde depuis toujours, la moitié, ont été créés dans les deux dernières années Deux dernières années. Et puis, l'énorme majorité des autres, ils ont été créés depuis 2008. Jusqu'aux deux dernières années. Donc voilà, on a créé en une quinzaine d'années 90% de la monnaie qui existe. Est-ce que tu as eu l'impression d'être vachement plus riche pour les 15 dernières années Moi, je sais pas. Je sais pas où est passé Star. Peut-être à, à gonfler la bulle des crypto-monnaies, ça existe depuis exactement le même moment. Hein. Ben, on sait que bitcoin, ça, ça, ça vaut des milliards. Ben, C'est une partie de l'explication en fait. Il y a une certaine corrélation qui montre que effectivement, quand les banques font du quantitative easing, qu'elles achètent beaucoup de titres pour liquider, pour rendre liquide tous ces trucs-là, qui sont immobilisés et créer de la monnaie en échange, eh bien, beaucoup part dans les crypto-monnaies, en fait ça gonfle un peu. Mais aussi dans l'immobilier, ce qui fait que les prix de l'immobilier explosent, la bourse est soutenue aussi comme ça. Les titres gonflent, et du coup on a l'impression d'être plus riche, mais en fait on n'est pas vraiment plus riche, non. Mais il y a beaucoup de monnaie qui a été créée. Alors, le bilan de la BNS, pendant des décennies, il était à 100 milliards. Rien ne bougeait. Depuis 2008, il a grimpé de presque 100 milliards chaque année. Bon, il y a eu des petits ralentissements, ce qui fait que maintenant, il est à 1000 milliards. Voilà. Bon, c'est génial. Alors, pour bien, bien, bien comprendre encore avant de parler des monnaies numériques de Banque Centrale, qu'est-ce que ça rajoute comme couche, comment ça fonctionne, on va aussi parler de l'origine, de l'archétype de la création de la banque centrale. La première banque centrale, c'est certainement la banque d'Amsterdam qui a été créée au XVIIe siècle. C'était une banque d'État euh, d'Amsterdam, de avec des fonctionnaires qui étaient payés, et puis euh, bah, ils créaient de la monnaie. Et à partir d'une certaine somme, les gens étaient obligés d'avoir un compte, les marchands, donc c'est ce qui a fait le succès de cette banque, c'est que la loi disait qu'ils étaient obligés d'avoir un compte, et comme ça ils se faisaient des virements entre eux. Et ça c'est un peu l'origine de la banque. Euh, c'est la Banque d'Amsterdam. Ensuite, il y a eu la Banque de Suède qui a fait la même chose. Et puis, euh, bah, l'origine vraiment pour comprendre comment ça fonctionne, je trouve que le meilleur exemple, c'est en 1694, la création de la Banque d'Angleterre, qui est vraiment là le grand début. Donc, c'est le roi euh, William III, qui était euh, un Hollandais, hein, d'où la Banque d'Amsterdam, peut-être que, que c'est dans son histoire aussi. Euh, le seul hollandais qui se retrouve à la tête de, de, de l'Angleterre, il veut aller faire la guerre à la France. logique, hein, tous ses cousins qu'on n'aime pas, quoi. Et le parlement dit non. Le parlement ne veut pas financer cette guerre. Le parlement n'a pas envie de guerre. Mais le roi, le roi c'est un guerrier, il a envie de faire la guerre. Alors, pour financer sa guerre, il va s'associer avec des marchands qui sont d'accord de lui prêter de l'argent. Et on a... Un, une loi qui est votée par le Parlement qui va valiser le fait qu'il y a une organisation qui est créée avec 1500 personnes qui vont prêter un peu d'argent, beaucoup pour les 40 premiers, très peu pour les autres, mais 1500 personnes quand même qui vont en fait participer à cette création de banque centrale et ils seront rémunérés. Alors en fait c'est très difficile de retrouver la loi qui parle de ça parce que euh, c'est le Tonnage Act, on dit ça maintenant. Ça parle de tonneaux en fait, c'est des droites de tonneaux sur des bateaux, euh, comment on paye des taxes de tonneaux Ça n'a strictement rien à voir avec la banque centrale, c'est fait pour être le plus caché possible. Le titre de cette loi fait à peu près la taille d'un paragraphe et n'explique absolument pas ce qu'elle va faire dedans. Et dedans, il y a un tout petit paragraphe qui explique que oui, il y a des gens qui vont recevoir un dividende, une récompense, parce qu'ils ont un peu prêté de l'argent au roi. Mais c'est noyé dans plein d'autres choses. En 1694, le 27 juillet précisément, la date compte parce qu'en fait c'est droit pendant les moissons. Et ça veut dire que le parlement qui est composé de plus de 500 membres, là il y en avait 42 qui étaient là. Donc il y a 42 personnes qui ont décidé de créer euh, cette loi très très floue dans laquelle euh, les autres n'ont certainement rien vu parce que c'était perdu dans rien du tout, s'ils n'avaient pas su les discussions, parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas au courant certainement de la création d'une banque centrale. Donc voilà, c'est un peu toujours comme ça. Parce que la Fed qui a été créée en 1913 la réserve fédérale des états unis la grande banque centrale des états unis ça a été un combat par plein de présidents comme le président Jackson qui a dit « j'ai tué la banque ». Il y a eu la première banque, la first bank, la seconde banque et tout d'un coup ça a pris des siècles avant qu'une banque puisse venir et ils ont fait ça le 23 décembre 1913. Parce que oui tout le monde était allé fêter les fêtes de Noël à l'autre bout du pays et du coup le 23 décembre t'as pas trop le temps d'être à Noël chez toi en 1913 pas des avions si rapides. Hein. Et du coup, euh, ben, voilà, c'est passé en catimini par un groupe de banquiers qui avait créé une banque centrale. Alors voilà, ça c'est un peu l'histoire des banques centrales, c'est que c'est très souvent un peu flou, caché. En Suisse, ce n'est pas du tout le cas, c'est une votation populaire en 1891 qui a créé une banque centrale. Ensuite, ils sont tapés dessus jusqu'en 1907 pour savoir, est-ce que ce serait une banque d'état public ou une banque privée cotée en bourse Finalement c'est une banque privée cotée en bourse dont on peut acheter les actions, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, vous avez peut-être déjà vu mes vidéos de les assemblées de la Banque Nationale Suisse où j'ai fait des petits comptes rendus quand on va manger l'or de la BNS sur les desserts. Donc c'est une société anonyme cotée en bourse dont les actions sont majoritairement détenues par les cantons, mais on sait qu'on est juste à la limite parce que y a des cantons qui ont voulu en revendre il y a quelques années se sont fait un peu taper sur les doigts parce qu'il ne faudrait pas que ça passe en main privée totalement. Et du coup, euh, ben, la solution qui a été choisie en tant que privée, pas publique, c'est parce qu'avec ça on protège l'ordre de la BNS, parce que le droit public, il peut être bafoué en cas de guerre, alors que le droit privé est un peu plus largement reconnu. Bien qu'on a aussi des exemples qui montrent que c'est pas tout à fait le cas, mais c'est pour ça que c'est une banque privée, de droit privé et pas une banque totalement publique. Une société anonyme cotée en bourse dont les statuts sont une loi faite par le Parlement. C'est toujours très compliqué quand en tant qu'actionnaire on a peu de pouvoir, en tant que parlementaire on a peu de pouvoir, et en fait cette banque est totalement indépendante. C'est le grand principe des banques centrales, je suis indépendant, pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, la banque d'Angleterre, pour y revenir, euh, on a enregistré un bâton de comptage avec cette dette de 1 300 000 livres que 1500 personnes ont prêté au roi pour qu'il aille faire la guerre à la France. Et on a un grand bateau de comptage, j'ai déjà fait une vidéo, hein, c'est deux bouts de bois, on fait une encoche, chacun garde sa souche et l'échantillon. Et puis, ben, la souche, stock en anglais, stock exchange, change, on peut changer la bourse, hein, permet de dire, ben voilà, j'ai une reconnaissance de dette de temps, et tu dois me rendre cette monnaie. Donc ça c'est génial, parce qu'on a un bâton qui vaut très très cher. Et l'astuce de ces gens, c'est que ben, le roi, il n'avait pas trop envie de rembourser, et les marchands, euh, au bout d'un moment, ils avaient envie de pouvoir avoir euh, quand même euh, leur revenu. Et là, ils ont trouvé la méga astuce. Et c'est ça qui compte dans l'histoire. Attention, attention, la méga astuce, c'est le fait qu'on a une association entre un État qui peut faire des lois et euh, des marchands qui ont de la fortune. associés entre eux, on peut titriser. Titriser, c'est génial. On peut dire qu'en en fait, un bâton qui vaut un million se transforme en 1 million de bouts de papier, des billets de banque, qui valent chacun 1. 1 million sur un bâton et 1 million de billets, ça fait la même somme. Sauf qu'il n'y a pas le même nombre de titres, il n'y a pas le même nombre de reconnaissances de dette. On passe de une reconnaissance de dette sur un bâton à 1 million de reconnaissances de dette qui peuvent être échangées qui peuvent servir de moyen de paiement. Et c'est pour ça qu'on utilise des reconnaissances de dette de banque centrale comme moyen de paiement. Parce qu'en fait, c'est le roi qui doit rembourser. Tout le monde sait que le roi, il peut rembourser. Il est très riche, parce qu'il a droit de lever l'impôt. L'impôt qui impose la monnaie. Et comme il peut imposer la monnaie, il peut imposer l'impôt, il ne peut pas faire faillite. Même si le Parlement ne voulait pas donner de l'argent, il ne peut pas faire faillite. puis y a ses descendants. Alors la reine Elisabeth, elle n'a toujours pas remboursé. Hein. Son illustre ancêtre William III, en 1694, il a fait une reconnaissance de dette, mais personne n'a encore jamais payé. Ce qui arrange bien le roi parce qu'il n'y a plus à payer et il a son argent. Et les marchands, ça les arrange bien parce qu'eux aussi, maintenant, ils ont un moyen de création monétaire. Génial Ils ont la planche à billets et le deal, c'est que en échange du fait qu'ils n'ont pas besoin de rembourser le roi, la reine, ils ont le monopole d'émission des billets de banque. Alors, la Banque d'Angleterre, ça s'est fait petit à petit, petit à petit, petit à petit, un petit coup, pour quand même pas tout mettre d'un coup parce que les gens s'en rendraient compte. Avec ça, et eh bien, maintenant, la banque peut acheter n'importe quel titre et créer des reconnaissances de dette. Et puis, on va y croire à ces reconnaissances de dette. Mais elle doit toujours acheter un titre. Et c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas. C'est qu'elle ne les sort pas de nulle part comme ça. Tu ne peux pas imprimer les billets. Ce n'est pas de la planche à billets. C'est créer une dette, créer un titre. Enfin, bon, dans le titre, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Hein. Dans le pétrodollar par exemple, les États-Unis ont un accord secret qui a été révélé en 2016 avec l'Arabie Saoudite pour dire ok, on vous achète du pétrole, on vous défend la famille Al Saoud avec nos armes surpuissantes de première armée du monde les États-Unis sont là avec vous inconditionnellement mais en échange le dollar sera la seule monnaie unique pour acheter du pétrole et le dollar sera exactement ce qu'il nous faut parce que en échange de vos achats vous allez faire un peu de bénéfices d'accord mais vous allez réinvestir dans des bons du trésor des états unis dans les bons du trésor c'est justement un titre un titre que la banque centrale achète hop et voilà la boucle est bouclée on recrée de la monnaie avec laquelle j'achète du du pétrole et avec laquelle le bénéfice part dans l'achat de bons du trésor et je remultiplie comme ça pour le pétrodollar est né en 1974 comme ça c'est génial et il est probablement mort en avril 2022 Maintenant l'accord, apparemment les Saoudiens s'en foutent complètement parce qu'ils veulent aussi vendre en yuan aux Chinois, aussi en rouble les Russes, ils font des échanges comme ça. L'Arabie Saoudite achète du pétrole aux Russes pour sa propre consommation et revend son propre pétrole au reste du monde à tous les gens qui ne veulent pas acheter aux Russes. C'est génial donc euh, voilà l'époque actuelle fantastique et dans ce contexte les monnaies numériques de banque centrale y arrivent. Et oui, il faut bien que j'en parle hein, dans une bonne vidéo sur les monnaies numériques de banque centrale. Donc qu'est-ce que ça va changer Eh ben c'est dans le contexte justement 2008 crise bancaire monétaire effroyable tout depuis plus rien ne va on utilise des moyens non conventionnels dans les banques centrales et en 2009, voilà que débarque le Bitcoin. Crypto-monnaie, blockchain, tout un nouveau vocabulaire, des registres distribués, une base de données répartie, sans aucun contrôle de pouvoir majoritaire, c'est le Bitcoin. C'est génial. Ça n'avait jamais été fait jusque-là. Et tout d'un coup, ben, ça révolutionne le monde. Une monnaie alternative qu'on ne peut pas arrêter. Et ça renverse pas mal de choses. Bon, Il y a toujours une inconnue, on ne sait pas qui a créé ça. Et heureusement pour lui, parce que sinon il serait déjà flingué depuis longtemps. Donc voilà, les banques centrales se disent qu'il y a peut-être une idée là derrière. Et il y a des milliers de blockchains qui ont été créés, crypto-monnaies partout, et les banques centrales aussi s'y mettent. Alors voilà, c'est là qu'en 2017, il y a une publication qui a été publiée à la Banque des Règlements Internationaux, hein, la Banque centrale des banques centrales, comme on dit, basée à Bâle, en extraterritorialité, c'est chez nous et pas chez vous, les banquiers sont au-dessus du reste. Et cette banque nous euh, met un petit papier qui dit euh, peut-être qu'il serait temps de réfléchir à des euh, monnaies numériques de banque centrale. Monnaie numérique de banque centrale, c'est là que le mot est lâché. Et monnaie numérique, bah, ça veut dire crypto-monnaie hein, en fait. Dans des registres distribués, pas forcément des blockchains, hein, les registres distribués, les DLT, Distributed Ledger euh, Technology, et tout ça, ça va pour montrer en fait un système plus large d'un registre où on enregistre des choses de façon totalement distribuée sans qu'il y ait. Un gros registre, voilà, donc c'est pas centralisé. Et il y a deux options qui sont présentées, c'est de faire une monnaie de détail ou une monnaie de gros. Et une autre alternative aussi, c'est de dire, et si on faisait des comptes dans la banque centrale directement pour le public Peut-être que c'est une solution, c'est déjà revenu très souvent, mais en fait c'est très centralisé, on préférait le décentraliser, donc on va faire des jeux de temps. Alors Pour petite anecdote, j'ai aussi participé à une assemblée générale à BNS où j'avais proposé ceci avec l'équipe des AAA+, les actionnaires actifs positifs de la Banque Nationale Suisse, petite organisation sympathique, dans laquelle nous avions justement proposé que chaque personne puisse avoir un compte à la Banque Nationale Suisse, plutôt qu'une banque commerciale, parce que les banques commerciales font faillite, des fois, elles paraît de temps en temps, UBS Crédit Suisse en 2008 par exemple, une sauvée par l'État et la BNS, UBS. Crédit Suisse qui n'osait plus dire qu'elle était en faillite. Donc Crédit Suisse s'est sauvée en se prêtant à elle-même 10 milliards en passant par le Qatar pour que ça se voit pas. Voilà, je te crée la monnaie qui me manque dans mes, dans mon, dans ma comptabilité. Alors voilà. voilà, on pourrait faire ça pour plein d'entreprises, hein, mais, mais non, non, les banques ont fait, mais les autres pas. Donc c'est aussi une petite réflexion intéressante, mais du coup, si elles font faillite, on ne serait pas obligé de les sauver, et on pourrait tous avoir des comptes, qui, du coup, c'est pas une monnaie qui ne disparaît pas avec la faillite de la banque, parce que c'est ça qu'on risque avec les, les monnaies qui sont des reconnaissances de dettes de banques commerciales. Mais la banque centrale, on risque rien, vu que c'est une monnaie ayant cours légal, comme on l'a vu dans la loupe, les trois pièces, billets, monnaie scripturale de banque centrale. Donc si on avait une, un accès, la possibilité de créer des comptes à la banque centrale, on serait peut-être plus à l'abri en cas de crise monétaire financière, de bank run et autres. Donc il y a des gens qui ont proposé ça, ils sont dit voilà, peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être ça. Et en fait, le jeton, c'est ce qui pourrait être le mieux, on profite des crypto-monnaies. Alors est-ce que c'est une crypto-monnaie qui est de banque centrale, mais accessible seulement au système interbancaire, donc les, les monnaies entre banques centrales, entre banques commerciales aussi, tous ces niveaux, ou alors est-ce que le grand public y aurait aussi accès alors, tout ça c'est encore en cours, justement. Et première monnaie numérique de banque centrale à être créée, c'est la monnaie chinoise. Les renminbi sont accessibles directement maintenant depuis les Jeux Olympiques de janvier 2022. Ils ont sorti la monnaie numérique de banque centrale disponible auprès du grand public. Donc, on court-circuite les banques commerciales avec ça, hein je peux vous le remarquer. Et avec ça, en fait, les Chinois se retrouvent à être un milliard au moins à être directement déjà des utilisateurs de monnaie numérique de banque centrale. C'est les premiers parce que ça, depuis 2014, ils ont fait un peu des travaux. Ils ont fait des loteries où ils distribuaient de la monnaie. Puis ensuite, ils ont intégré directement dans WeChat, qui est une espèce de WhatsApp ou Telegram version chinoise, que tout le monde utilise. Dans lequel il y a déjà toutes les applications de paiement habituelles. Et ben là, ils ont rajouté l'application de paiement pour le e yuan euh, pour pouvoir avoir son monnaie numérique de banque centrale. Donc ça, c'est fait. Voilà, ça marche, ça existe. C'est plus du futur. Ça existe les monnaies numériques de banque centrale. Et dans sa version la plus peut-être extrême, celle où on utilise directement ben pour le grand public, le commun des mortels. C'est presque comme des pièces. Donc effectivement, on pourrait comparer ça à des pièces euh, de l'État, et c'est des pièces ben, qui sont numériques. Donc là, le monnaie numérique a un peu plus de sens. Mais sinon, les reconnaissances de dette, ça fait longtemps qu'on les a numérisées. Hein. Euh, du coup, alors, en euh, 2017, il y a ce papier qui sort à la Banque des règlements internationaux. tous les autres qui disent oh, « on devrait peut-être étudier », on nous dit qu'il faut étudier, alors on étudie, et puis euh, voilà, ben, ben, en 2018, voilà, voilà, tout se déclenche, tout le monde veut étudier ça, donc il y a plein de projets qui se lancent, plein d'informaticiens réquisitionnés, on fait des essais, des alors voilà. Alors, euh, en 2018, euh, on a eu Stella, le projet Stella de la Banque du Japon et la Banque Centrale Européenne, on a eu le projet de Jasper, de la Banque du Canada, on a eu le projet Blockbuster de la Banque fédérale d'Allemagne et avec la bourse, là ils ont testé pour faire des variantes. On a eu Ubin de l'autorité monétaire de Singapour et aussi une antenne de la Singapour de la Banque nationale suisse. Intanon, c'est la banque de Thaïlande qui a créé ça en 2019. Il y a aussi le projet aber qui est entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils se faisaient la guerre un petit moment, là ils sont réconciliés, maintenant le Qatar et l'Arabie Saoudite s'entendent de nouveau bien. Et ils ont créé un projet de monnaie numérique de banque centrale commune entre eux. Ils ont des monnaies différentes, mais pour ça ils auraient une monnaie connue, commune, unique. C'est assez rigolo, voilà. Donc le pétrodollar avec tout ça, fou, ça se complique, ça se complique, ça se complique. En janvier 2021, il y a eu une annonce d'une monnaie numérique de Banque Centrale Européenne, de la Banque Centrale Européenne, pour 2026. Ils ont dit dans les 5 ans, donc on suppose que 2026. Christine Lagarde a un peu floue sur tout ça, mais comme toujours, les banques centrales ne disent pas trop ce qu'elles font, même si elles communiquent un petit peu. Et en 2021, on a aussi la BNS, la Banque Nationale Suisse, et la Banque des Règlements Internationaux, qui ont fait le projet Jura, avec la Banque de France et la Banque des règlements internationaux. Alors c'est là que la zone euro est très compliquée parce qu'en fait elle est toujours composée de 19 banques centrales indépendantes qui émettent chacune des euros mais avec une contrepartie derrière qui est différente, on n'aime pas trop les dettes grecques mais on aime beaucoup les dettes allemandes, elles n'ont pas la même cote mais chacun produit des euros qui sont équivalents en valeur faciale et du coup ça fout le bordel. C'est pour ça que l'euro va vraiment pas très très bien et, et structurellement elle est très très mal compliquée. Ils sont arrêtés au milieu de la construction, donc soit il faut qu'ils finissent, soit qu'il faut qu'ils arrêtent. Mais là c'est un peu mal barré. Ce qui fait que là on a les monnaies numériques de banque centrale qui arrivent, ça rajoute une couche. Et on a aussi le projet Elvesia. Alors là on voit bien qu'on est bien en Suisse, c'est le tout dernier qui a été fait euh, en 2022, en janvier aussi. Euh, là, on a carrément un système bancaire international qui se fait entre euh, les pays asiatiques, plein de grosses banques internationales, l'UBS Crédit Suisse, euh, Goldman Sachs, Banque des Règlements Internationaux, donc comme ça, on est capable de faire le circuit mondial, tout fonctionne bien, ils nous disent, ça marche, c'est fait, mais on ne sait pas si on va l'utiliser. Alors ça, je, je trouvais dans le joli petit rapport, on a Andréa Mechler, qui est une des trois personnes qui... Euh, dans la direction de la Banque Nationale Suisse, qui nous dit « Malgré cette réussite, plusieurs questions demeurent en suspens. Le simple fait qu'une banque centrale puisse faire quelque chose ne, ne signifie pas qu'elle doive le faire. » Donc en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Le projet LVC est une première étape vers une compréhension plus large des différents effets sur le système financier. Les travaux doivent se poursuivre pour que nous ayons une idée claire du rôle qu'une banque centrale est amenée à jouer dans un système futur. Donc ils ne savent pas trop vers quoi ils vont non plus. Et les étapes suivantes permettront d'approfondir les travaux en prenant plus largement en compte les effets les opérations réalisées entre différents pays qui sont déjà en cours. Voilà. Donc, donc vraiment ça avance et on y va et d'après ce que Christine Lagarde disait, dans 5 ans c'est acté, c'est fait. Mais à quoi ça sert Là, ils ont l'air de dire, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on va quand même étudier parce qu'on nous a dit qu'il fallait étudier, blablabla. Bla bla bla bla bla. Alors, techniquement, concrètement, pratiquement, euh, ben, c'est assez compliqué parce qu'ils font des choses que les crypto-monnaies ne font pas parce qu'ils veulent garder l'historique des banques centrales. Mais, grand avantage, c'est hyper rapide. Parce qu'ils font en quelques secondes, ce qu'actuellement, il faut plusieurs jours pour faire. Parce que quand tu fais un virement, tu te demandes toujours, mais que fait la banque Que fait la banque Parce que personnellement, ben... Moi, j'arrive à transmettre un message à l'autre bout du monde en 15 secondes et puis eux, il leur faut 3 jours pour faire la même chose. Alors, voilà. Ils jouent avec mon argent certainement. Ou alors, ils attendent la fin de la journée pour prendre tout ce qu'on a fait comme opération en interne et puis juste faire un transfert dans l'autre banque, en monnaie de banque centrale, dans la soirée. Peut-être que c'est ça. Donc là, on se pose des questions. Et puis, ils ont trouvé que finalement, ils ont un système technique qui est vachement bien. Ils peuvent aussi faire des transferts et les annuler et revenir en arrière. Alors que en blockchain, on fait assez simple. Tu fais un transfert, puis tu fais peut-être le même dans l'autre sens. Mais tu ne peux pas en annuler. Hein. Ça n'existe pas. On n'aurait plus confiance. Et là, ils ont aussi mis ce qu'on appelle les « know your Customer. On a déjà vu des petits cas YC en bon français qui traînent un peu partout quand on doit acheter des crypto-monnaies, aller dans une banque, faire plein de choses comme ça. Donc, c'est tout un système d'identité. Et les nœuds, il faut être identique et avoir l'autorisation il y a tout un système de gestion d'autorisation très compliqué donc on est très très loin du Bitcoin le Bitcoin c'est un protocole si tu l'appliques ça marche si tu l'appliques pas ben ça marche pas et là derrière en fait ben, les autres banques centrales eux ils ont un protocole mais ils ont des autorisations pour l'utiliser ce qui fait que pas tout à fait pareil hein. Bon, ça avance et techniquement, alors je me suis renseigné parce que enfin, je me sens comment ça marche en fait. Donc, euh, il y a en, en tout cas la BNS qui nous dit qu'ils vont utiliser Corda. Corda, c'est un système de DLT, donc on a aussi tous ces euh, euh, registres distribués, et euh, c'est créé par une entreprise qui s'appelle R3, qui est une entreprise qui a été créée en 2014 par les banques Barclays, Société Générale, et c'est avec ça en fait qu'ils construisent tout leur réseau de monnaie numérique de banque centrale. Alors, il y a toujours deux manières de faire, et c'est pour ça qu'ils ont encore des tests à faire. Ce n'est pas comme les Chinois qui ont déjà fini. Alors, euh, on a le système interbancaire, euh, le SIC, on dit en Suisse, c'est géré par l'entreprise qui SIX, qui appartient aux grandes banques du pays. Et là, on va rajouter un jeton par-dessus, donc d'envoyer des écritures, on enverra un jeton. Et ce jeton, ben, c'est un jeton euh, SDX, comme SIX Digital GX Jeton, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. SDX, Donc ce jeton SDX, ou alors faire de la comptabilité. Mais en fait, là c'est trop compliqué, ils ne vont pas le faire. Donc ils ont plutôt tendance, même s'ils ont aussi testé l'autre possibilité, à vouloir jouer avec ces jetons SDX. Alors la grande question c'est comment on achète ces jetons. Donc, je les achète en monnaie banque centrale, ou ils sont émis à partir de rien, parce que... Finalement, je pense que c'est là le cœur de la chose, le cœur du problème. Et c'est là que justement peu de gens en parlent parce que personne n'a compris l'histoire du bâton de comptage. On n'est pas obligé de rembourser, mais je dois acheter un titre quand même pour que la confiance soit suffisante. Je ne peux pas juste imprimer des billets. Je dois acheter un titre. Et du coup, là, ben on est en train de réaliser ce que voulait l'initiative Monnaie Pleine il y a quelques années. Donc, les partisans de Monnaie Pleine, réjouissez-vous parce qu'en fait... Ce que les monnaies numériques banque centrales sont en train de faire, c'est exactement ça. On aura de la monnaie de banque centrale avec la qualité banque centrale en court circuite les banques commerciales. Et savoir jusqu'où ça va. Parce que l'initiative monnaie pleine sur laquelle on a, été, on a voté il y a quelques années, elle proposait aussi de distribuer au grand public de la nouvelle monnaie créée pour faire la distribution. Ou alors au canton, ou alors euh, aux banques. On verra mais c'est comme dans le papier de 2017 de la banque des règlements internationaux tout est ouvert on pourrait faire un peu de tout donc c'est à peu près là qu'on en est on a des avantages de rapidité on pourrait créer des jetons mais à quoi ça sert vraiment on ne sait pas trop et j'ai vu un papier aussi qui dit alors, les monnaies numériques de banque centrale, c'est le truc le plus écologique. Ouais, c'est un peu à la mode de dire, voilà, c'est plus écologique. Parce que les crypto-monnaies, avec la preuve par le travail, c'est pas du tout écologique. Y a la proof of stake, la preuve par l'enjeu. Ça, c'est un peu plus écologique, mais c'est encore pas du tout écologique. Les cartes bancaires, les cartes de crédit, c'est pas écologique. Mais alors, les monnaies numériques de banque centrale, c'est super écologique. Alors, adoptez-les. Je crois qu'ils sont un peu en manque d'arguments pour qu'on les adopte vraiment. Moi, je pense vraiment qu'en fait, pour le grand public, ça va strictement rien changer. Pour la première étape, ils vont nous faire en Europe une monnaie interbancaire, pas comme les Chinois qui ont fait une monnaie vraiment euh, directement pour le grand public. Mais alors, après, on ne sait pas du tout vers quoi ça va. On n'a aucune idée. Et il y a plein de questions là qui sont justement ouvertes. Quels sont les véritables avantages Alors c'est là qu'il y a la sphère, la complosphère, tous les complotistes qui viennent et avec des questions tout à fait pertinentes aussi justement. Mais à quoi ça va servir il y a une tendance à vouloir supprimer le cash. En fait, c'est pas vrai. Quand on regarde en Suisse, vraiment, on est à l'opposé. On crée de plus en plus de billets. Mais dans les pays comme en Suède, ben, on a presque plus de billets. Donc, le numérique est passé vraiment à fond avec les histoires Covid. Ben, là, on nous fait payer directement, si le plus possible, sans contact. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose avec ça. Ça permet de tracer. Alors voilà, ça c'est le grand trip complotiste. Ça va nous tracer, tracer, tracer. Bon, déjà complètement tracé avec le reste aussi, hein, donc ça change pas grand-chose à mon avis. Mais la traçabilité, peut-être. Et puis le fait de pouvoir distribuer de l'argent directement au public, comme euh, le font les Chinois. En fait, ça pourrait créer un revenu de base. On pourrait avoir un revenu de base créé directement par la banque centrale. Et c'est un peu ce qui est arrivé aux états unis ils ont aussi fait un digital dollar en 2020 parce qu'il y a eu une grande distribution massive de monnaie aux gens qui ont été confinés, à qui on a dit ben, « vous n'avez plus de boulot, vous êtes confinés, comme c'est un pays où il y a très très peu de protection sociale ». La protection qu'ils ont trouvée, c'était d'envoyer 1500 dollars à chacun, tout comme ça, d'un coup, pof, voilà, bon, c'est tranquille, c'est bien. Et là, ben, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de circuit pour atteindre toute la population. En Suisse, on nous rend aussi un peu de monnaie des fois, ça passe par euh, des déductions sur l'assurance maladie. On a la taxe CO2 qui nous est restituée de cette manière. Donc il y a un circuit qui existe, qu'on pourrait utiliser. D'ailleurs, il, il y a des gens qui imaginent qu'on puisse faire ça comme outil à disposition de la Banque Nationale Suisse. Mais euh, bah là, on aura un autre moyen euh, directement que la monnaie numérique de banque centrale. On aurait des wallets de banque centrale, des porte monnaie directement et on en recevrait de la monnaie numérique de banque centrale directement en sorte de revenu de base. Alors c'est là que le revenu de base, j'ai beaucoup fait la promo ça il y a quelques années. Et puis tout d'un coup, je vois que tous mes potes, il y en a plein qui se retournent. qui se... Non, finalement, c'est mal parce que qu'ils vont utiliser ça pour qu'on se vaccine. Ils vont utiliser ça pour faire un pass sanitaire, pour faire un pass énergétique Ça, ça arrive gentiment. Au Sri Lanka, il y a un pass énergétique parce qu'ils n'ont vraiment plus trop de moyens de payer quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Ils ont des ressources très limitées. Donc, ils ont mis en place un pass pour avoir de l'énergie, pour faire le plein. Ça vient d'être fait. Et puis, il ben, y a plein de gens qui disent, ça nous pend au nez en Europe, ça nous pend au nez un peu partout dans le monde d'avoir des restrictions comme ça qui arrivent avec toute cette histoire de guerre en Ukraine. Donc euh, voilà, on veut pas de, de gaz euh, des méchants russes, donc du coup, euh, on faut faire une économie de pénurie. Et puis, les économies de pénurie, il y a des passes partout, il y a des restrictions. Et une des manières de faire, c'est que la monnaie, euh, ben, on vous confine à la maison, et puis on vous donne juste de quoi vivre. Et comme ça, la Banque Centrale vous contrôle. C'est la dictature bancaire. Fantasme ou réalité, je ne sais pas, mais en tout cas, il ben, y aurait potentiellement une, une histoire comme ça. Mais ben, c'est perdre ses moyens aussi que de vouloir être complotiste, de penser que l'autre a plus de pouvoir que soi, parce que finalement, c'est juste une peur de ne pas être soi-même au sommet de la pyramide et de ne rien décider de dans sa vie. Donc reprends ton pouvoir personnel, développe-le, et ça ira peut-être mieux. Donc avec tout ça, on a une monnaie numérique de banque centrale qui est là, qui arrive. Peut-être de l'hélicoptère money, peut-être du conditionnement social peut-être un boost des crypto-monnaies avec ça, peut-être droit le contraire, parce que du coup, on va plutôt utiliser le truc qui est officiel que le Bitcoin. Mais le Bitcoin va toujours rester, à mon avis, là, parce que c'est une alternative vraiment décentralisée, vraiment indépendante. Donc, les mouvements qu'on voudra faire autrement par un autre système et éviter la traçabilité, on va le faire avec d'autres crypto-monnaies. En tout cas, ce qu'on pourrait faire, c'est de créer nos propres monnaies à nous, nos propres... faire du don dans une communauté de confiance. De plus en plus, je me dis, créer des monnaies, c'est dangereux, c'est parce ce voulu, et en fait, avoir des chiffres, ça n'aide pas à avoir des ressources, mais créer des ressources, crée-toi une coopérative qui va faire de la création de richesses, de la création avec de l'agriculture, de l'élevage, du maraîchage, plante des arbres, une forêt jardin, et ensuite, tu te fais ça en commun, créer des communs. Et puis euh, bah, une épicerie participative qui redistribue tout ça. Ça peut être fait séparément ou ensemble, des collaborations. Et là, on recrée l'économie. Là, on a au moins la base. Et on repart déjà par la base de la base. Manger. Les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson. Et là, on y va un par un. Et quand on aura de nouveau des habits qui sont fabriqués chez nous, bah, on sera déjà pas mal. Quand on aura euh, de chauffage de chez nous, on sera aussi pas mal. Donc manger, boire, dormir, euh, respirer, euh, se protéger, maintenir sa température, communiquer. Hein. Peut-être qu'un jour on fera des smartphones chez nous, mais ça c'est un produit vraiment global. Donc on verra, et puis euh, ben créer euh, des alternatives comme ça pour survivre. Et là, tu n'auras plus besoin d'être complotiste. Tu n'auras plus besoin de te dire, ben, qu'il fasse ça ou pas, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Voilà, alors garde l'esprit ouvert, merci pour cette petite vidéo depuis le bord de la plage, à bientôt, ciao ciao